Salut à tous la team Pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo-là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger euh, le logo est dans la description. Salut à tous, monde de la folie Récu, on est présent. Bon, il fait beau aujourd'hui, c'est bien. C'est quoi aujourd'hui la vidéo Bon, on est parti demander aux filles, du coup, à partir de combien c'est trop grand, à partir de combien c'est trop petit. Parce que c'est important Imagine qu'un soir, tu allais voir une fille, tu sors ton braquemar et ils disent « Oh là c'est trop gros là, ton bazouzou là, grand » Imagine qu'il est trop petit et elle dit ah oui, non, euh, tu vois. Et aussi, il y a aussi des hommes malheureusement qui ont des problèmes de la taille, tu vois. Et c'est pas de leur faute, c'est comme ça la vie. Donc il faut aussi leur donner un peu de force aussi. Il faut pas les laisser comme ça. Du coup c'est parti, aller voir la vidéo. Est-ce que d'abord es vous êtes honnête dans la vie Est-ce que vous êtes cash Moi je suis sincère. Toi wow. toi, toi, pas trop. Hein? <rire> pas trop hein? <rire> Moi ça dépend des situations. Voilà. La question elle est simple. Pour vous, du coup, à partir de combien c'est trop petit Donc ça c'est environ 15 cm à peu près. Voilà. Environ 15 cm. Pour vous, c'est à partir de combien c'est trop petit à peu près? Moi, franchement, je sais pas. Mais hein. genre, après, une idée de taille, une idée. Par exemple, bah, imagine une, euh... une allumette ou une pile A. Ah, ou euh... Non, mais tu vu mais une taille normale. Il euh, de... y a des hommes qui souffrent aussi de petits euh, trucs. il hein, faut pas les blâmer. Non, je les blâme pas, justement. C'est Dieu qui donne, tu vois, donc euh, on fait avec. <rire> <rire> Belle phrase, bien dit. Hein. C'est un vraiment enfin, bonne phrase, moi, très euh, vrai bon voilà, tu phrase. C'est Dieu qui donne, ça c'est ouais. vrai. Elle a raison, elle raison. Tu du coup, à partir de quoi c'est trop petit pour toi Bah, franchement, je dirais 13. Et très, pas trop. Bah c'est ça passe après si tu aimes la personne tu fais avec. Voilà. Mais si, si tu l'aimes pas bah c'est mort. Bah si je l'aime pas, euh, ouais je trouve que c'est petit, mais après je sais pas ça dépend. On apparemment ouais. on dit que euh, quand tu c'est pas ça qui compte, c'est la manière de le faire. Il n'y bon, a plus de manière, c'est de rentrer et de sortir, donc je ne pas d'autre manière. <rire> bon, voilà. Non, bon. non, c'est pas qu'un acte comme ça. Il oui, ça y a tout ce qui est après à côté. Oui, oui, voilà, voilà c'est ça. Donc okay. euh, peut-être en dessous de 13. Ça marche, ok. À partir de combien ça peut être trop gros C'est qui est un peu génial, je sens. Ouais, moi je suis trop gênée, je te jure. Mais après, après je ne sais pas, tu vois. Je, ok, je ne peux pas te dire. Après, une baguette de pain, ça peut être trop grand peut-être bah, Ouais, là, quand même, on va peut-être pas abuser. Peut-être 25, je sais pas. Ah 25, ben, ah 25 c'est grand Ah oui Ah oui, là Bah je sais pas, là c'est une, une vraie question, c'est une vraie question, j'arrive pas à me rendre compte. Okay. Enfin euh, vraiment, peut-être 18 euh, ça commence à être euh, grand, je pense. Ok 18, ok. Ça voilà. là, marche. Du coup salut ça va encore. Ça va, ah, être... ça va bien, voilà. Bon, la question est simple, est-ce que d'abord tu es une personne honnête et cash dans la vie Oui. Très bien bien Pour toi du coup à partir de combien c'est trop petit On regarde du coup le micro à peu près, là. à partir de combien bah, je sais pas moi, franchement euh, peu importe Un c'est ah. une pile c'est trop petit une pile non une pile non, là, Ok, Genre. et du coup à partir de combien c'est trop gros alors Je sais pas non, n'ai je... pas eu beaucoup d'expérience Ok, euh... mais tout le micro c'est trop peut-être Bah ouais, d'accord ah, okay, <rire> chacun a Ah son... ok, voilà, chacun a son truc hein bon, Pour toi du coup à partir de combien c'est trop petit On regarde le micro, tu me dis hein. Ah il faut, il faut le dire, eh, il faut le dire, hein. eh, on est un pervers là, eh, trop petit, hein. <rire> <rire> de combien c'est petit C'est petit Bah ça c'est petit ça C'est petit ça bah oui Ouais c'est petit ça, ouais, d'accord, okay. ok Ça ça va Ouais ça ça va Ça non Non Ça Non, encore moins ça va. Attends, euh... <rire> attends... on ne sait pas hein Attends, non, quand mais même Mais les filles disent que c'est la manière dont on se sert qui est important Oui, mais il ne faut pas non plus abuser parce que si c'est comme ça, là ouais. il ne va pas s'en servir. Bah, il pourra faire, faire des... Ça... Ah, ça va pas servir bah, à il... Chose. Bah il peut faire des zigzags mais ah, bah, va... même les zigzags des... là qui ne sont pas <rire> <rire> Merde, ok Et du coup, à de combien c'est trop gros Même là, même là, déjà là, déjà c'est trop gros ah, Sérieux C'est trop ça gros ça Bah, oui. bah là, ça va là Ça va Bah ouais Je sais pas C'est hein. ça non, elle n'a pas besoin déjà. Une baguette. Euh... <rire> ok, c'est trop. Ok, bah en ah, tout cas. Ouais, est trop. Mais est-ce que tu as, as déjà connu un homme avec un truc énorme quoi non. Et trop petit, t'as connu Non. Bah, ça va alors C'est bien. Ouais, okay, en tout cas, merci. Moi, je pas. Ouais, merci. Allez, bonne journée. Merci. Ok, donc du coup, deuxième question. Est-ce que d'abord vous êtes plutôt honnête et cache dans la vie ouais, ouais, ouais. Vraiment Franchement, c'était ouais. ouf. C'est de ouf. Mmh. Oui. Hein. C'est ouf. Ah, ouais, ouf. C'est hein. la pire. Ça pire en plus. Okay. Pour vous, on va dire partir de combien c'est trop petit Ouais, on dans ici, à peu près. Quoi À partir de commerce, trop petit pour vous, euh, du coup. Trop petit, tu vois. Un le... ah, petit zizi. Si, si. oh, non, mais faut pas dire les mots, faut pas dire ah, les mots. Non, non, ah oui, faut oui, pas, oui, pas oui, dire les mots, ah oui, bah non Bah, du coup, on parlait de serpent de mer. Alors, serpent de mer, c'est mieux. Voilà. On va ça ici après. Ah, faut pas un enfant, mon ah, <rire> je Ah, <faut> pas <rire> Ah, oh, okay. Moi, c'est une question, on me pose pas. Ah, oh, ok, ok. Bah, c'est si on me poser, pose, ah, toi. Trop petit D'accord, ah, ok. Et à partir de quand, c'est trop gros Tout le micro, peut-être Ça va c'est bien ça Non c'est trop. Oh c'est trop ok. Là c'est bien. Là c'est trop. Là, là c'est bien alors. C'est trop aussi. Wow wow bon là c'est bien. Oui, ça va. Oh, putain, il faut quand même baisser hein quand même. Ah ouais. C'est dur. Hein. Bon, en tout cas, merci à vous. <rire> c'est bon, merci. Alors, salut, ça vient Ouais, super et toi Dis-moi, est-ce que d'abord tu es en couple Non. Est-ce que tu cherches Pas vraiment. Pas vraiment. Un petit peu quand même, tu cherches. Pas vraiment. Ok. Alors du coup je vais montrer un petit objet ici. Attends, je... On a du coup ici une règle. Uh -huh. Parce que moi j'aime les maths. Du coup pour toi à partir de combien c'est trop petit De quoi Bah le.. Suit, ça Alors avec... je vais dire le serpent de mer. Voilà. J'aime pas les hommes. Ah d'accord Ah c'est les femmes ah, Ok, bah désolé, je savais pas Ah bah je savais pas, bah <rire> voilà. Ok, d'accord, ok. Bah désolé hein, en tout cas. Bah merci beaucoup. En tout cas. Allez, bonne journée. Hein. Bah du coup, encore toi, ça va. Ça euh, va, ah, ouais. Voilà. <rire> Est-ce que d'abord tu es en couple Oui. Combien de temps euh, Un mois. Ça va un hein, mois. Ouais. Donc c'est après le confinement. Donc euh, c'était genre euh, en mai quoi. Ouais. Donc euh, dès le déconfinement, tu t'es mis en coupe toi. Hein. Ouais. Ah, t'es rapide, hein. Ah ouais, ah ouais. Bon, ici du coup, on a une règle. Ok Pour toi, à partir de combien ça peut être trop petit On nous montre du coup de la règle. À partir de combien <rire> Quatre, 14. 14, c'est trop petit. Pourtant ouais. c'est la moyenne française. Hein. Ouais, je sais. Ok. Du coup, ici du coup, j'ai une règle. D'accord, ok. Ouais. Je te laisse à tenir la règle. Ouais. Du coup, pour toi, à partir de combien c'est trop petit ouais. On parle ouais. plus de la courgette là. <rire> ouais, voilà ouais. ouais, trop petit. Ouais, euh... à partir de combien Je sais pas, à 13, c'est ouais. déjà un peu. Ouais. Non, en vrai, 13, ça passe. 12, euh... ça passe. 12, c'est petit, je ouais. trouve. Ouais, ouais, un peu, un peu... peu. 12, c'est petit, toi aussi Ouais, ça devient un peu limite. crois hein. que tu <rire> aimes des trucs euh, énormes. Non, quand ouais, même pas. Bon, voilà, donc bon, <rire> euh, 12, ok, d'accord. Ouais. Et, ok, 12, on va dire. Ouais. La moyenne française, elle est à 13. Ouais, ouais. Et du ça coup... laisse un peu à désirer. Et du coup, on va dire qu'à partir de combien c'est trop grand bah 20, c'est un peu <rire> oui impressionnant. Hein. 20, c'est grand, je trouve. Hein. Bah, 20, 21, ça fait un peu peur. Hein. C'est peur, ok. Ouais, ouais, ouais. C'est peur, c'est vrai que en gros, si par exemple, l'homme en question a une énorme, tu auras un peu peur, quoi. Tu seras un peu en mode, euh, pas envie, quoi. Bah, pff, pas, pas envie, mais... Ouais. Euh plus quoi. <rire> le challenge ouais. est plus important que. Voilà il faut avoir un peu de cran quoi ouais. c'est important voilà. mais est-ce que du coup vous êtes déjà tombé sur un homme avec une énorme d'un coup comme ça non non, mmh. non. une petite vraiment non ah, ça va donc vous avez de la chance plutôt bah oui non on tombe bien oh, on choix, va, bien vous faites des bons choix bah oui dis-moi du coup à partir de combien c'est trop petit <rire> voilà la règle c'est précis hein. ouais moi je sais pas, euh... pas genre t'as déjà vu des petits hein, serpents de mer des fois <rire> 11 c'est petit du coup pour toi. Bah ben, ouais. Ouais ok. Et toi du coup Euh. Je dirais. Euh, ouais 12. Et du coup à partir de quand c'est trop grand, trop gros là Voilà, à partir de combien Là 22, 23. 22, 23, ouais. Là c'est trop hein. Oh, bah ben, okay, okay. ouais là. Et toi du coup Ouais <rire> on m'attend là, on m'attend au tournant. <rire> non, au tournant ouais. Euh. Je sais pas. Je sais pas. 30 ça va 30 <rire> 30 ça non, va C'est hein. beaucoup, c'est beaucoup quand ouais. même. Ouais 25 Vas-y on va dire. Vas-y vas-y. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de, de tomber sur un mec avec une énorme euh, comme ça, une énorme Une énorme Ouais. Jamais Et toi du coup Un mec avec une énorme Si ça m'est déjà arrivé. Et comment tu as réagi Qu'est-ce que tu as fait Tu as fui ou t'as quand même fait Mais la non. chose <rire> Parce que, bon, bah Après j'ai pas fait de la chose avec lui. Ah t'as pas fait La chose avec lui. Ah, donc je... il a sorti, il l'a rangé après. Elle fait hop, hop, bon, hein, hop. Des choses, mais pas la chose. Okay. Bon, du coup, est-ce que d'abord, vous êtes forte en maths <rire> ah, bah, non. ah non, pas du tout, ça veut dire. Hein. Oui, oui, oui, on oui, est trop. Ok, on a ici une règle. Mm -hmm. À partir de combien, c'est trop petit selon toi Ça dérive. Ouais. On est... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent euh, de problèmes. Malheureusement, il faut les aider. À partir de combien, c'est trop petit ouais. Non, là, c'est pas très grand quand même. Ouais. À partir 13. de 13, ouais. Aussi 13, non, 12, 15, 12, 15, 12. 15, pas 15. Okay. Bah, disons que, Non, ouais non, c'est vrai. Bah disons que la moyenne française elle est à 13. Donc euh, ah, ah ouais, ça oui. va, je suis pas trop exigeante ça. Va. Ouais, ça va, Ça, ça va. va, je suis bien. Et à partir de combien c'est trop grand pour vous C'est jamais trop grand. Il faut être honnête hein, après, bon. C'est une question un peu bizarre, hein, mais il faut répondre honnêtement. Est-ce que tu es une fille cash et honnête dans la vie Ça va. Ça va, d'accord, ok. <rire> Alors pour toi, à partir de combien c'est trop petit voilà. Ouais, à partir de combien de centimètres, tu penses que c'est un peu trop petit euh, Je suis pas. Euh, 12. 12, ok. Donc pour toi, dire qu'en bas de 12, c'est un peu compliqué. Après, j'avais vraiment mesuré. je suis Oui, bah oui. T'as pas à dire que, pris une règle, t'as fait. Bon, on mesure, mais non, sur Askeba. Bah, heureusement, ouais. Mais heureusement, quand même. Heureusement, ok. Et pour toi, du coup, à ce moment-là, à partir de quand c'est un peu trop gros euh, Je pense que trop gros, c'est plutôt la largeur qui va compter que la longueur. La largeur, ok. Donc quand c'est un peu trop comme ça, euh, non Ouais, voilà. Ok. Je pense que ça dépend des, des personnes aussi et de la physionomie de chacun. Ouais, euh... aussi, ouais. Et niveau longueur, euh, imagine que ça fait 20 cm ou 25 ou 30. Oula, euh, je sais pas ce que ça. Je pense que ça sera plus simple pour lui que pour moi en fait. Ouais, toi, ça fera mal ou quoi Bah, moi, ça je ça pense rachir. pas trop, mais. Ça va arracher, bah, il fait mal quand même. Hein. C'est compliqué la vie <rire> Salut, ça va Ça va, très bien très, très bon, bon look, hein, vraiment Merci, c'est gentil voilà. Alors la question, elle est très simple euh, Pour toi, on va dire qu'à partir de combien c'est trop petit Au cm. Au centimètre plutôt, À partir de combien c'est trop petit Je dirais, pff, allez, 15-16 15-16, donc 15-16 c'est trop petit pour toi C'est pas très, très Mais gros. je sais que c'est au-dessus de la moyenne française Oui, me parce que je crois que c'est 13, 13 exactement. Voilà. Donc 15-16 pour toi, c'est pas suffisant ça, enfin. Si ça peut être suffisant, après honnêtement, je pense pas que ce soit une question de taille, c'est plutôt une question de. La manière dont on sert. La phrase qui vient souvent les abonnés, c'est la manière dont on sert, attention. Hein. Ok, voilà, très important. Voilà, et puis aussi, c'est la connexion entre les deux bah, personnes. Oui, bien sûr, euh, bien sûr, voilà. Chacun a ses, ses propres voilà. plaisirs, voilà, plaisir, voilà, voilà. voilà, exactement. Il faut être bien. compatible. Voilà. Euh, Il voilà, faut pas, pas plus être plus égoïste. Faut Toujours euh, partager le plaisir, euh, voilà, penser Exactement. à l'autre, euh, c'est important ça. Ouais. Exactement, il faut prendre la, sa, sa satisfaction en satisfaisant l'autre. Ouais. Toi on sent que tu es, toi, sent que es une fille qui partage bien les choses, on sent.